les bouts et le sel Les mêmes quantités d'eau basique et d'argile sont mélangées pour obtenir une boue. Du sel est ajouté dans l'un des récipients. La boue se transforme alors en une pâte modelable.